Et euh, je vous invite à consulter les prévisions hebdomadaires de la semaine passée pour rafraîchir votre mémoire à ce propos. Dans les prévisions de cette semaine, j'allais parler de l'entrée de Saturne dans votre dixième maison. Euh, par contre, je décidais d'enregistrer une vidéo à part euh, spéciale pour l'entrée de Saturne dans cette maison. Saturne va rester dans cette maison jusqu'au juillet, 2 juillet. Et vous pourriez vouloir consulter la vidéo plusieurs fois d'ici là. Alors, je décidais qu'il serait plus efficace et mettre une vidéo à part. Comme ça, vous pourriez la retrouver plus facilement pour la consulter quand vous voudrez. Je vais télécharger cette vidéo portant sur l'entrée de Saturne dans le verso durant les prochains jours. Pour les, provisions, pour les prévisions quotidiennes, euh, lundi, la lune sera dans les poissons, votre onzième maison. Les plus chanceux seront les poissons scorpions cancer et les moins chanceux Bélier et Sagittaire. Et vous, vous êtes ici, cher Taureau. Les énergies de cette journée a une tendre influence amoureuse qui en fait un moment idéal pour être avec votre douce moitié vos amis ou avec votre famille. C'est le bon moment pour recevoir des amis, pour le dîner et organiser des soirées et réceptions. Vénus qui est toujours dans votre signe, vous offrant un charme et un magnétisme personnel accru, vous apporte la popularité sociale et le succès dans les rencontres. Toutes sortes de relations, mais surtout les relations amoureuses, prospèrent sous l'influence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 car les actions durant cette période ne seraient pas favorisées. Mais les planifications le sont. Donc essayez de ne pas prendre des décisions cruciales euh, si possible, bien sûr, et reportez-les aux prochaines journées, car elles seront plus favorables pour vous. Je parle de jeudi, vendredi et samedi pour le Québec, et jeudi PM. Vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans le taureau, dans votre signe. Un beau magnétisme personnel vous habite et votre vitalité sera en éveil, ainsi, ainsi que votre créativité. Et si vous travaillez dans le domaine artistique, pardon, il faut absolument profiter de cette énergie. Grâce à à votre gouverneur, Vénus, qui est dans votre signe, votre charme et votre charisme feront tourner des têtes et votre pouvoir de séduction fera de vous un centre de gravité, une très belle période à en profiter au maximum. Dimanche et lundi pour le Québec et dimanche, lundi et mardi à M pour l'Europe, la lune sera dans les Gémeaux. Votre deuxième maison. Des dépenses pourraient s'imposer la dernière minute et vous pourriez avoir tendance à une certaine impulsivité au niveau de vos achats. Des fois, quand nous sommes anxieux, nous pourrions être un peu impulsifs. Soyez prudent à ce niveau. Mais aussi si vous travaillez durant cette fin de semaine, surtout dans le domaine des ventes ou des changes commerciales, vous pourriez faire des revenus supplémentaires. Je répète l'avertissement de la semaine passée, c'est euh, concernant la conjonction Mars et Pluton. Donc, cette conjonction pourrait causer des accidents et, ou, ou de la violence. Euh, alors, je vous demande d'être très prudent dans vos activités physiques. Si vous conduisez votre voiture, euh, en, en opérant une machine lourde ou bien en utilisant le feu ou les, euh, les couteaux par exemple, les, euh, les objets pointus, soyez très prudents s'il vous plaît durant cette semaine aussi. C'est tout ce que j'ai pour vous chers taureaux. Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez, commenter et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. à la prochaine.